Allo tout le monde, c'est Fort de Be Wild and Free, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous parle de résolution pour 2020. Je vous parle aussi d'un grand changement dans ma vie et tout ça grâce à ma passion actuelle. Et je parle bien sûr de Amazon FBA. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Pendant plusieurs années, mes souhaits de résolution étaient toujours les mêmes, euh, faire de l'argent et voyager. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez peut-être combien je gagne environ par mois car j'en parle dans une de mes vidéos, je vais vous mettre le lien ici. Vous savez aussi que je voyage beaucoup, enfin beaucoup plus qu'une personne normale. J'ai pu passer l'hiver dernier, l'hiver 2019 au Panama au Mexique puis je suis retournée aussi un mois au Panama l'été dernier. Puis au moment où cette vidéo est en ligne, je suis encore au Panama pour quelques jours. Pour cette année, j'amène mes résolutions à un autre niveau. Je ne vais pas vous dire euh, plus qu'est-ce que c'est, car je vais réserver ça pour une prochaine vidéo, plus en détail, mais juste pour vous dire que c'est la dernière fois que vous voyez ce background-là et que je tourne dans cette pièce. Ici, Amazon a complètement changé ma vie. Et bien, ça peut changer aussi la vôtre. Je vais revenir en 2017 alors que je travaillais du lundi au vendredi de 9 à 5 dans un cubicule de bureau pour une film d'ingénieur. Oui, j'aimais mon travail, mais j'avais cette impression de vide. Je me demandais si la vie se résumait à ça. En 2017, j'étais à l'aube de ma trentaine, je possédais ma première maison, j'étais enceinte, j'étais fiancée. Bref, vous voyez, le scénario est propre. C'est peut-être aussi le vôtre. Je faisais simplement suivre la ligne directrice qu'on m'avait enseignée depuis ma tendre enfance. Mais pour qui est-ce que je vivais Certainement pas pour moi. Je vivais pour travailler, pas pour vivre. Puis, pendant mon congé de maternité, mon petit bonhomme avait trois mois. Puis, euh, on est parti. Euh, Alex, moi puis notre bébé, pour faire un road trip aux États-Unis pendant plusieurs semaines, pis ça m'a vraiment sorti de ma bulle. Euh, chaque jour, je découvrais des nouveaux paysages, je découvrais des nouvelles personnes. Pis ça a vraiment fait un wow dans ma vie. Puis quand on est revenu à la maison, ça c'était juste un petit peu avant les fêtes, euh, j'ai vraiment mangé une claque au visage parce que j'appréhendais déjà mon retour au bureau. Puis mon retour au bureau était dans plusieurs mois encore. Puis je profitais même pas complètement de mon nouveau rôle de mère parce que j'avais peur de retourner travailler. Puis ça, c'est sans parler des problèmes financiers que j'avais à cause de mon congé parental. Euh, puis Je me souviens encore du soir où j'étais assise avec mon bébé dans mes bras sur le sofa. J'écoutais euh, YouTube Puis j'ai découvert euh, un gars qui faisait du Amazon FBA. Et je vous dis, depuis cette soirée-là, ma vie elle a complètement changé. Maintenant, qu'est-ce que c'est Amazon FBA? Pour ceux qui me suivent là depuis quelques, quelques temps, déjà, vous savez probablement c'est quoi Amazon. Vous faites probablement aussi du Amazon FBA. Mais très peu de gens savent que Monsieur, Madame, tout le monde peuvent aussi vendre sur la plateforme en ligne. Le FBA, FBA dans Amazon FBA, ça veut dire Fulfillment by Amazon. Soit que Amazon va emballer, expédier et s'occuper du service à la clientèle pour euh, les vendeurs qui sont inscrits à ce programme. L'avantage avec FBA, c'est que vous n'avez pas entreposé des dizaines de boîtes de carton dans votre garage, vous n'avez pas à vous déplacer plusieurs fois par semaine au bureau de poste et gérer les clients mécontents. Amazon le fait pour vous. Bien sûr, ils vont charger un certain pourcentage de commission sur vos ventes, mais c'est tellement là, ridicule comme montant euh, comparé à ce que, si vous vendez là, euh, tout seul sur, mettons, Shopify puis que vous ne passez pas par Amazon. Alors maintenant, comment ça, si vous ne connaissez pas Amazon FBA, comment ça fonctionne? Eh bien, euh, bon, je, vais vous, je vais juste gratter la surface de qu'est-ce que c'est Amazon FBA, parce que j'ai fait d'autres vidéos euh, là-dessus. Mais un, c'est que vous cherchez un produit à forte demande et à faible concurrence sur Amazon. Il y a quelques règles supplémentaires que vous devrez considérer, mais ce sont les bases. Vous pouvez le faire aussi avec un outil comme Jungle Scout. Le point numéro deux, c'est que vous trouvez un fournisseur qui va être capable de fabriquer votre produit. Vous pouvez aller voir sur Alibaba, vous pouvez aller voir aussi sur la plateforme Jungle Scout. Ils ont un outil là, qui est vraiment indispensable pour trouver des fabricants. Point numéro 3, c'est que vous allez afficher votre produit sur Amazon. Vous devez savoir quelques trucs sur les mots-clés, l'optimisation de votre listing, mais à part ça, c'est assez simple. Jungle Scout a aussi des outils qui peuvent vous aider. Point numéro 4, c'est que vous lancez et vous promouvez votre produit. Amazon a construit des publicités directement sur leur plateforme, ce qui est plus facile à utiliser là, que la publicité Facebook ou les annonces Google. Vous l'avez devenu, Jungle Scout a aussi des outils pour ça. Et puis, ben, c'est tout. Ben, il faut savoir quelques petits détails supplémentaires, mais ça, c'était la base. Les quatre points que je viens de dire étaient la base. Je vous mets en dessous les liens vers les vidéos où je parle plus en détail des étapes à suivre. En tant qu'un vendeur Amazon, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs, puis j'aimerais vous parler des cinq principaux que j'ai vécu personnellement et que je vois aussi chez les autres vendeurs Amazon. À mes débuts, euh, je m'étais tournée vers YouTube pour apprendre tous les conseils et astuces permettant de trouver les meilleurs produits à vendre. Quand mon bébé dormait, euh, je passais mon plus clair de mon temps à euh, écouter des vidéos, analyser des produits, à chercher des fournisseurs. Jusqu'au jour où je me suis lancée, un peu à l'aveugle, euh, c'est sûr que j'ai fait des erreurs. Ma première grosse erreur était de créer un produit qui était relié avec mes pops. Intention, up, intérêt du moment. Mon premier produit était pour bébé. Euh, oui, c'est bien mignon, mais j'ai pas assez porté attention aux chiffres euh, sur Jungle Scout et à la compétition. Malheureusement, mon premier produit s'est euh, avéré un fiasco, mais j'ai quand même réussi à revoir mon capital que j'avais investi au départ. Ça m'avait beaucoup attristé là, de voir que mon premier produit avait échoué, surtout que j'avais fait des super photos super mignonnes, puis c'était mon fils le mannequin. Fait que ça me touchait un peu personnellement. Alors, j'ai appris de cette erreur, puis c'est de ne pas nécessairement prendre vos intérêts personnels pour créer un produit. Oui, il faut être passionné par ce, le produit qu'on va faire, mais il faut que les chiffres soient au rendez-vous. La deuxième grande erreur que j'ai faite était de ne pas faire mes recherches comme il faut. Hein, de, ça, ça revient comme au point numéro un. Oui, il faut tomber sur un produit avec de bons chiffres et pas beaucoup de compétition, avec pas beaucoup de reviews, mais il faut pousser plus loin, soit regarder si le produit est saisonnier ou si c'est pas une tendance du moment. Malgré mon échec du premier euh, produit, j'ai quand même lancé un deuxième <coughs> qui s'est adhéré aussi euh, être une tendance. Puis lorsque j'ai fait euh, l'analyse de mes produits, je pas remarqué cette tendance. Puis après, quelques mois après mon, mon lancement de produit, j'ai vu mes ventes descendre puis j'ai comme laissé, laissé mourir mon listing tout simplement. Maintenant, la troisième erreur de débutant, c'est qu'elle est très courante, c'est de suranalyser les chiffres lors de la recherche de produits. Dites-vous que deux à trois semaines de recherche sur le produit constitue le temps idéal. Si vous passez plus de temps que ça, vous finirez là par perdre le, le fil de, de, de vos idées, puis vous allez juste comme abandonner parce que vous allez être découragé simplement, parce que vous n'allez pas trouver de produit. Il faut passer à l'action. Soit le point numéro 4, l'erreur que je vois, c'est que à 95% des personnes qui débutent avec Amazon, qui qu'ils ne prennent pas action. Beaucoup de gens font leur recherche, mais ils ont tellement peur de voir leurs produits échouer qu'ils abandonnent. Puis pour finir, la cinquième grande erreur, et moi-même je l'ai faite, c'est de ne pas prendre de formation afin de s'orienter dans tout le processus. Comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai appris à faire du FBA sur YouTube, un peu sur le tas, avec différents gourous du web sur ce sujet. Mais l'affaire avec à apprendre à faire du FBA sur YouTube, c'est que 1. Les vidéos sur YouTube sont pas en norme pour ce qui est des étapes à suivre. C'est important de suivre euh, les étapes à la lettre. 100 à sauter. 2. Un mentor, mettons, une, un mentor va dire quelque chose, puis l'autre va dire autre chose. Je conseille de suivre une personne à la fois, une formation à la fois, parce que sinon, ça va juste vous mélanger. Oui, les deux mentors vont avoir certaines stratégies différentes, mais vous allez vouloir faire les deux stratégies, puis vous allez vous demander quelle que la technique est la meilleure. Puis au final, là, ça va juste vous rendre indécis, puis on ne veut pas ça. Quand on commence, là, on veut du concret, comme une recette qu'on suit à la lettre, sans sauter d'état. Alors, j'espère que cette vidéo vous a inspiré par mon histoire et mon parcours. J'espère aussi que ça a piqué votre curiosité. Si vous ne connaissez pas euh, du tout Amazon FBA, car vous, si vous pouvez le constater, Amazon est pour moi un moyen vraiment de vivre mes rêves à 100%. J'ai vraiment hâte euh, de commencer l'année 2020 à ma réserve de très belles surprises. J'espère aussi que 2020 va être une année extraordinaire pour vous. Euh, comme que je disais, ma, dans ma prochaine vidéo, la semaine prochaine, je vais vous parler de plusieurs détails de cette nouvelle étape de ma vie. J'ai très hâte de vous la partager. Et d'ici cela, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!